Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en vacances, que vous profitez du beau temps. Vous souhaitez apprendre à trader, mais vous ne savez pas par où commencer. Eh bien c'est tout à fait normal, j'ai connu ça également. Donc en fait, le trading, ça ne demande pas beaucoup de théorie, ça demande simplement une bonne méthode. Donc il est important d'avoir une bonne méthode au départ pour ne pas perdre votre temps, parce que si vous cherchez par vous-même, il y a tellement d'indicateurs, tellement de plateformes que vous allez perdre beaucoup de temps. Et si vous risquez de l'argent réel, vous allez perdre beaucoup d'argent également. Donc il vaut mieux dès le départ vous former avec des formations. Des formations pas chères, quelques centaines d'euros sont suffisants pour démarrer. Et à ce moment-là, vous testez donc sur un compte de démonstration sans argent réel la méthode qui vous est enseignée. Alors vous avez bien sûr euh, du trading à très long terme, euh, des investissements boursiers, mais ce n'est pas ce que je vous conseille si vous voulez vraiment gagner euh, rapidement en bourse. Donc, je vous conseille plutôt de trader à très court terme. Donc ça s'appelle du scalping, euh, c'est prendre des positions qui ne durent que quelques secondes. Donc vous prenez en très rapidement des positions et à quel moment faut-il prendre des positions Eh bien c'est ce que vous apprenez dans ces méthodes de trading. Donc vous utilisez quelques indicateurs qui vous disent si l'indicateur est à cette position-là, il est fort probable que le marché va monter ou que le marché va descendre. Donc c'est ce type de méthode que vous devez chercher et il ne faudra pas des semaines ni des mois pour apprendre à avoir des bons résultats avec des méthodes comme ça. Donc je vous, je vous conseille de chercher des méthodes au scalping, de tester éventuellement différentes méthodes. Euh, moi j'ai une méthode que j'utilise depuis des années, euh, qui fonctionne très bien, mes étudiants sont très contents euh, de ces résultats, donc vous pouvez arriver à 95 à 100% de traits positifs euh, très régulièrement. Donc il vaut mieux tester des méthodes comme ça avant de chercher ou même d'investir des milliers d'euros dans des formations. Ça ne sert absolument à rien, je l'ai fait. Vous pouvez avoir des connaissances en trading tout à fait suffisantes pour avoir de très bons résultats en payant quelques centaines d'euros pour des formations. Donc, je vous conseille de commencer par cela. Aucune théorie n'est nécessaire, simplement apprendre une méthode de trading, comment analyser les marchés, comment analyser les graphiques, comment utiliser quelques indicateurs, et vous arriverez à de très bons résultats rapidement de cette manière-là. Donc si vous êtes intéressé par une méthode de scalping, une méthode de trading, eh bien, vous pouvez tester ma méthode. Donc, Vous avez des liens ici en dessous et en haut euh, vers mes méthodes de trading, méthode de scalping, méthode Ishimoku et vous arriverez euh, certainement, comme la plupart de mes étudiants, à arriver à de très bons résultats. Si une fois que vous avez acheté cette méthode, que vous l'avez mise en pratique, qu'il y a certains points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Mais normalement, j'ai fait d'abord une version scalping 1.0 et puis je l'ai améliorée. J'ai la version 2.0 que vous recevez également. Donc vous recevez la 1.0 et la 2.0 et normalement avec ces deux méthodes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer en trading et avoir rapidement de bons résultats. Il ne faut pas de gros investissements, donc au départ, testez sur un compte de démonstration, et puis vous pouvez ouvrir un compte de 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, donc euh, faire cela tout à fait progressivement, sans stress, et en ayant euh, bien sûr une probabilité de réussite la plus élevée possible, avec une méthode de scalping. Au plus vous traderez à court terme, au plus vous aurez une probabilité d'avoir de bons résultats, et d'arriver à des taux de réussite de 95 à 100%. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et si vous voulez me retrouver dans mes prochaines vidéos qui à mon avis vous intéresseront, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez ici en dessous et euh, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.